Est-ce que vous connaissez la différence entre un fantôme et un train Le train, c'est un convoi. Alors que le fantôme, c'est un qu'on ne voit pas. Attendez, attendez, attendez, j'en ai une autre. Parce que le convoi qu'il y a, et puis le qu'on voit pas. Est-ce que vous connaissez le comble pour un fantôme Et pas pour un Européen de Bruxelles. C'est d'être dans le Bora! Aujourd'hui, nous allons parler fantômes, nous allons parler spectres, nous allons parler des vieux fantômes de 2008, parce que ben, il ne serait pas impossible qu'ils soient en train de se réveiller en ce moment. Alors, euh, je l'enregistre très tôt, cette vidéo, c'est la troisième chronique de « Fin d'un monde ». Et euh, je l'enregistre très tôt pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il euh, faut se positionner assez vite euh, si effectivement ça arrive. Et la deuxième, c'est euh, un petit peu pour vous montrer la raison pour laquelle euh, j'estime que cette crise est différente des précédentes. Elle est différente de mars 2020, elle est différente euh, même de 2008. Elle est différente des accidents que vous avez probablement même pas vus, mais en 2019, en 2015, parce que aujourd'hui, les banques centrales, à cause de l'inflation, n'arrivent plus à compenser. Et du coup, pour le dire un peu vulgairement, il y a toute la merde qu'ils avaient laissée sous le tapis qui remonte, et tous les cadavres, tous les spectres qui sortent des placards. Et là, en l'occurrence, je voudrais parler de deux spectres qu'il va falloir qu'on regarde très attentivement dans les semaines qui viennent. Ce sont Deutsche Bank et Dexia. Oh Dexia Est-ce que vous vous souvenez encore de ce nom Est-ce que vous pensiez que Dexia existe Enfin, existait encore Oui, bah oui, existait encore aujourd'hui. Ça, c'est un truc de dingue euh, Et. Rien que pour ça, cette vidéo est importante, euh, parce que, ben bah oui, on est en 2022, euh, Dexia existe toujours, et euh, on est toujours euh, en train euh, de mettre en faillite Dexia et de euh, clôturer euh, les comptes, et qu'on en a encore pour 10 ans. Une faillite comme celle de Dexia, euh, on met euh, un quart de siècle à se la bouffer, euh, et non seulement on met un quart de siècle à se la bouffer, mais tout d'un coup, il y a une petite musique qui revient, qui est que quand Dexia a fait faillite, euh, l'État français et l'État belge se sont engagés euh, à soutenir Dexia à hauteur de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros vous croyez que Dexia, c'était une faillite à 15 milliards à peu près enfin, Au départ, on était à 10-12, maintenant, on est plutôt à ça. Non, non, non, non, non, vous avez un potentiel à 90 milliards. Euh, état, les États français et belges ont apporté des garanties à hauteur de 90 milliards ah, d'ailleurs à l'époque quand le, le, les trucs sont sortis on s'est dit mais ils sont dingues pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une faillite à 10 milliards et puis les gars apportent leurs garanties à 90 c'est des trucs qui apparaissent nulle part c'est dans le hors-bilan de l'État c'est-à-dire que si ça déconne éventuellement ça va nous coûter 90 milliards je ne sais pas si vous vous rendez compte la fortune que c'est 90 milliards c est, c est, c est... Euh, mais chut, on n'en parle pas ce n'est pas de la dette, ce n'est pas un problème et pourquoi est-ce que vous croyez que, pour que la faillite de Dexia soit acceptée euh, par euh, les, les actionnaires, euh, par euh, tout le monde, pourquoi est-ce que vous croyez, excusez-moi, euh, que, euh, que l'État a dû se porter garant à hauteur de 90 milliards français et belges Parce qu'il y a un risque à cette hauteur-là. C'est-à-dire que s'ils avaient pu ne se porter garant qu'à hauteur de 10, 20, 30 milliards, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais ils n'ont réussi à atteindre un accord que parce que des garanties ont été données à hauteur de 90 milliards. Et qu'est-ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine Bien évidemment, c'est toute l'Europe de l'Est qui est un petit peu en tension en ce moment. Et qui était surexposé massivement à l'Europe de l'Est quand elle a fait faillite c'est Dexia euh, Dexia, c'est une boîte qui a coûté aux contribuables français et belges 1 milliard d'euros, j'allais presque dire en régime de croisière depuis deux ans. Les, les pertes de Dexia depuis deux ans, en, en sachant en plus de tout ce qu'on a déjà payé. Quoi. Le, euh, euh, donc on n'est pas exactement dans une situ situation euh, déjà agréable, et peut-être. Peut-être que euh, ce qu'on cache, ce qu'on planque dans les placards, ce qu'on laisse pourrir hein, et qui ne disparaît pas, mais simplement euh, bah, se décompose et met des gaz explosifs, elle va peut-être nous exploser à la gueule. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est Dexia. Facile. Euh, après, il y a Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est autre chose. Deutsche Bank... C'est le pire de ce qui existe euh, dans l'univers de la banque. Il n'y a, a pas pire, c'est le pire. Euh, c est, c est le scandale de Deutsche Bank, c'est un truc que j'aime particulièrement parce que je me suis fait les dents là-dessus. Et euh, en 2016, euh, à un moment où, où ça allait très très mal pour la banque, euh, j'avais beaucoup écrit sur le sujet... Alors, ça fait un moment que je n'en avais pas parlé de Deutsche Bank parce que, bah, effectivement, ils ont mis les cadavres dans les placards et il n'y avait plus grand chose à dire, mais les cadavres n'ont pas disparu. Et Deutsche Bank, donc pour vous rappeler un petit peu, euh, Deutsche Bank, si vous voulez, euh, c'est euh, l'Allemagne après la réunification qui, euh, tout d'un coup, redevient entière. Vous avez la mondialisation qui est là, il faut manger la mondialisation. Tout le secteur bancaire est privatisé aussi à ce moment-là en France. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs aussi que Dexia, c'est à partir des années 90, que Dexia se met à déconner complet. Enfin, en l'occurrence, avant, les, les, les, les, avant que ça s'appelle Dexia, les, les, les, les, les banques publiques et les organismes publics qui ont formé Dexia. Donc on arrive à un moment où il faut manger le monde. C'est-à-dire que si on ne devient pas le plus gros, il y aura quelqu'un d'autre qui vous mangera. Et Deutsche Bank est rentrée là-dedans avec le pire de, de l'esprit allemand qui s'est mis là-dedans. Et les gars se sont retrouvés en 2008 avec un portefeuille de dérivés de 50 000 milliards de dollars. <coughs> Excusez-moi. 50 000 milliards de dollars, c est, c est, c est, on, est, on est dans des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Alors c'est du notionnel. Euh, généralement euh, on vous explique que euh, le, le notionnel pour les produits dérivés ça veut rien dire euh, si en fait ça veut dire des choses euh, je vais vous mettre un, un petit lien euh, par là vers une autre vidéo que j'avais faite euh, sur les produits dérivés pour vous expliquer un petit peu euh, pourquoi le notionnel est important et pourquoi euh, oui c'est un énorme problème d'avoir un portefeuille aussi gros euh, c'est une énorme bombe qui est de nature à faire tomber Berlin. Un gouvernement allemand peut tomber à cause de Deutsche Bank. Donc vous avez déjà euh, ce, ce portefeuille de dérivés qui est, au fond du fond, euh, une manière euh, de faire comme si on avait des dollars. C'est-à-dire que ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez 50 000 milliards de dérivés, c'est qu'un une espèce d'édifice ultra complexe. Pour faire semblant qu'on a des dollars, parce que à partir des années 90, on est en pleine mondialisation. Il faut donner des dollars à tout le monde et bah, des dollars, il euh, n'y bah, a que la réserve fédérale et les banques américaines euh, qui euh, en créent. Vous, vous pouvez pas en Europe, vous ne pouvez pas créer des dollars. Hein. Il faut réussir à aller en mettre la main dessus, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que les banques européennes se sont retrouvées surexposées au marché des subprimes euh, et, euh, et on s'en est jamais relevé depuis. Euh, et Deutsche Bank, par les produits dérivés, a fait comme si elle arrivait à avoir tous les dollars dont tout le monde avait besoin euh, pour pouvoir faire fonctionner la mondialisation de l'époque, sauf que ne bah, les avait pas. Quoi. Elle, elle a fait de la magie, elle a dit ah, « c'est magique, ça marche, c'est comme d'autres choses d'ailleurs, d'autres choses magiques qui marchent mais qui ne marchent pas. Euh, » Et du coup, bah, depuis ce temps-là, euh, vous avez déjà, euh, les États-Unis tiennent, l'Allemagne en laisse avec ça, mais vous imaginez même pas, c'est monstrueux Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est à l'époque, après la, la crise de 2008, c'était, on disait, la seule banque qui fait peser un risque systémique mondial. C'est-à-dire que le monde entier peut se retrouver en crise à cause de ça, en Asie, en Afrique, euh, aux États-Unis, en Europe, partout euh, même au Groenland, fin, les, les ours polaires en souffriraient. Euh, ah, quoi, que peut-être non. Eux, peut-être qu'ils seraient contents finalement. Mais, euh, et ça, bon, mais pourquoi est-ce que ça ressortirait Pourquoi est-ce que ça ressortirait maintenant C'est vrai, ça, après tout. Mais là, il y a un peu un vilain secret, mais un très, très, très vilain secret euh, de, de, de, du système financier euh, d'après 2008 qui est que bah, on a eu très très très très chaud en 2008. Hein. Euh, on a bien cru que le système financier s'arrêtait, euh, ne redémarrait plus, et que tout le monde allait faire faillite, et qu'on allait se retrouver comme des cons, euh, à, plus, euh, à plus savoir donner de prix aux actifs, aux entreprises, aux obligations, aux titres, euh, et que ça allait être la guerre, quoi. une autre forme de guerre. Euh, et dans le processus pour sauver tout ça, il s'est passé quelque chose euh, dont on ne parle pas faut surtout pas en parler, c'est que les banques européennes se sont mises à lessiver massivement l'argent sale russe, l'argent des mafias, hein. le, le, le pire du pire. Quoi. Euh, et les américaines ont fait pareil, elles, elles ont euh, recyclé l'argent de la cocaïne. Euh, le, le, le... Euh, vous avez un, un bouquin qui a été écrit euh, là-dessus, euh, qui doit s'appeler « Extrapure. Alors, j'ai plus l'auteur qui, euh, qui avait écrit ça et celui qui avait écrit sur, sur la, la, les mafias euh, italiennes. Euh, mais bref, ce que je suis en train de vous dire là, euh, c'est documenté. Hein. Je veux dire, les banques américaines ont passé euh, des accords euh, avec les autorités américaines. Et euh, en Europe, on a eu un truc euh, euh, dont, bien évidemment, la presse euh, a, a un petit peu parlé, comme ci, comme ça, mais un scandale qui s'appelle le scandale Danske Bank donc une banque danoise qui avait des, des filiales euh, dans les pays baltes et, et qui ont, euh, par ces filiales-là, lessivé en quelques années plus de 200 milliards d'euros de, euh, d'argent sale russe. Et, euh, et, et à, après coup, on s'est rendu compte que ça allait, ça allait énormément à la Deutsche Bank, que la Deutsche Bank, derrière, s'était euh, fléchée vers la Deutsche. Euh, et donc... Aujourd'hui, on entend à nouveau parler de la Deutsche parce que qu'ils refusent de suspendre leurs opérations en Russie. Alors que la plupart des banques suspendent, les grandes banques, les JP Morgan, ont suspendu Deutsche, qui est la plus américaine des banques européennes, refuse de suspendre ses opérations. Et ça commence à faire sale. Je ne suis pas du tout en train de dire... Je ne pas sur un côté moral. Est-ce que, est que moralement, il est bon ou pas de suspendre Je suis juste en, en train de dire que euh, euh, les pairs de Deutsche Bank euh, sont en train de suspendre leurs opérations, mais pas elles. Euh, et ça, euh, ça fait tâche. Et on se dit, mais pourquoi Pourquoi Deutsche Bank ne suspend pas ses opérations Est-ce que par hasard, dans leur compte ils auraient encore ces 200 milliards d'argent de mafieux C'est mafieux, si vous voulez. C'est peut-être que si on leur coupe leur compte à eux, ils ne vont pas seulement être simplement pas contents. Euh, Là, il y a un truc qui se passe. Peut-être qu'il y a un chaos, un chaos ukrainien, qui, un chaos russe plutôt même, qui pourrait faire ressortir d'un coup euh, le dossier Deutsche Bank. Peut-être, peut-être pas. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le problème qui date de 2008, hein, d'un truc d'il y, euh, y a 14 ans, euh, n'est pas réglé. Ça, je, je, c'est absolument certain. La bombe de Deutsche Bank est toujours là, et c'est bien... Si vous voulez, quand euh, on rentre dans des crises comme ça, de se rappeler s'il y a un chaos un peu trop fort, éventuellement pff, la bombe va péter. Et que plus on attend, plus ça pourrit, plus les gaz s'échappent, plus ça s'échauffe, et plus c'est facile à péter, en fait. Euh, le... Donc il y, y a un article du Financial Times qui dit ça, qui dit, tiens, euh, c'est marrant, hein, la Deutsche Bank, officiellement, n'est pas très exposée à la Russie, normalement ça ne devrait pas être très problématique. Et pourtant, ils refusent vraiment de fermer leurs opérations. Y a peut -être, peut -être ça commence à sortir. Alors le FT, est Financial Times, ça c'est encore ça va mais voilà vous avez comme ça les spectres du passé qui commencent à ressurgir et s'ils si commencent à ressurgir un peu trop c'est excessivement mauvais pour le système bancaire européen et pour l'euro de manière générale ça peut faire extrêmement mal c'est pour ça que j'enregistre aussi cette vidéo assez un peu plus tôt aussi. Les signes qu'on a aujourd'hui, c'est que Deutsche refuse de fermer ses activités en Russie. On n'a rien d'autre pour le moment. Dexia, c'est moi qui, comme un grand, me souviens qu'ils euh, qu étaient très exposés, ils étaient surexposés à l'Europe de l'Est il y a dix ans. Mais c'est pas encore sorti. C'est à ces moments-là, généralement, qu'on fait des choses intéressantes. Et du coup, si vous voulez, euh, c'est peut-être... Euh, Intéressant euh, de songer très sérieusement euh, à débancariser, à même démonétiser un peu, hein, à vous couvrir contre un risque de faillite bancaire euh, en, en cascade euh, en Europe euh, et, et d'une chute brutale de l'euro. Le, euh, alors ça se, fait, euh, ça se fait très bien ces choses-là. La, la première manière de faire ça, c'est d'acheter un peu d'or euh, je vous mets un, un autre lien euh, pour vers un petit dossier que je vous envoie gratuitement. Euh, comment acheter simplement de l'or, un petit peu. Alors l'or est très cher en ce moment, donc euh, je vous conseille pas de vous jeter dessus. Euh, c est, c est... Mais en revanche, de commencer à en acheter régulièrement maintenant et de, de surtout de continuer à acheter quand ça baissera. Euh, oui, ça, je vous le suggère parce que euh, moi, je, je garde toujours le souvenir de d'une de, de, de mes lectrices qui m'avait dit un jour, bah oui. Oui, c'est vrai, moi, mais j'ai des grands-parents euh, qui, euh, qui, qui ont acheté un jour, euh, alors je sais plus si c'était un cochon ou une vache, je crois que c'était un cochon euh, euh, avec une petite pièce d'or qu'ils ont coupé en deux. Euh, D'ailleurs, si, si vous êtes un peu dans cette logique-là, l'argent métal est aussi intéressant, parce que là, vous n'êtes pas... Euh, L'or, ça, ça, euh, ça, ça, ça vaut tout de suite très cher. Donc, si vous achetez pas une baguette de pain avec une pièce d'or. Un cochon, en revanche euh, et euh, donc vous avez, vous avez ça à faire. Euh, vous avez euh, également euh, vous, des actifs à avoir dans d'autres monnaies que l'euro Hein, le plus simple étant des, euh, des francs suisses, euh, d'avoir un peu d'espèces. De, euh, alors pas trop d'espèces, parce qu'avec l'inflation, c'est un peu dangereux, mais un petit peu au cas où. Euh, et un, un truc tout bête aussi, hein, c'est, euh, dans un monde qui redevient inflationniste, euh, c'est euh, d'avoir à l'avance ce dont on a besoin, et de, de faire un peu de « stock ». Je ne suis pas forcément des surstocks, si vous voulez, mais il y a de la distance entre euh, acheter le matin son dîner et avoir un cellier, euh, comme on avait euh, il y a 100 ans, euh, où il y avait tout ce qu'il fallait pour passer l'hiver. Peut-être qu'on peut trouver euh, un équilibre entre les deux. Euh, on a oublié ce que c'est. On, on est en train de se rappeler ce que c'était que l'inflation, mais l'inflation qui, qui va devenir problématique, Et alors, il va y avoir des hauts et des bas, mais il euh, y a un moment où maintenant c'est certain, on, elle va devenir galopante, on va avoir à un moment un régime d'hyperinflation, on ne va pas avoir le choix. Euh, et un, un régime d'hyperinflation, euh, pour vous donner un exemple, euh, j'ai un, un copain brésilien qui a connu ça quand il était petit, euh, sa maman, euh, recevait un coup de fil euh, de son papa deux fois par mois. À chaque fois, on distribuait la paye à ce moment-là euh, deux fois par mois, parce que sinon, ce n'était pas possible, il fallait le faire plus qu'une fois par mois. Et donc, euh, dès que le, son père recevait euh, sa paye, c'était des espèces disait à l'époque, euh, c'était dans les 90, hein, mais ce n'était pas il y a si longtemps, euh, elle courait au bureau, elle récupérait l'argent, et dans la foulée, elle allait faire toutes les courses pour 15 jours, parce que si elle attendait plus, les prix augmentaient de, trop. Euh... Elle faisait ça et nous expliquait que à, à la maison, ils avaient deux frigidaires, alors que c'était un bien de luxe et qu'ils s'étaient saignés pour avoir deux frigidaires parce que c'était nécessaire. Alors, je ne dis pas qu'on va arriver tout de suite à ces extrémités-là, mais se rappeler aussi que dans une manière de démonétiser, c'est aussi... Euh, Peut-être d'avoir euh, non seulement euh, d'acheter des produits euh, dont on va avoir besoin, dont on sait qu'on va avoir besoin pendant longtemps, des choses non périssables, de, aussi euh, d'investir dans ce qui permet de produire ces choses dont on a besoin. C'est con, hein, mais moi, investir dans un potager, euh, c'est des choses que je trouve pas bêtes. Le, alors, je ne je vais, euh, vais pas dans cette vidéo faire tout ce que je raconte à, à, à chaque fois, c'est pour ça que généralement je vous invite à, à vous inscrire à l'investisseur sans costume, qui est euh, la, la, la lettre que j'édite et dans laquelle j'envoie tous ces conseils régulièrement, et je les répète, euh, parce que ça prend un peu de temps de faire tout ça. Euh, mais euh, on s'est fait très peur en 2012 sur la crise de l'euro, euh, ben bah là, euh, il n'est pas impossible qu'elle nous revienne en pleine gueule, euh, puissance 10 000, euh, parce qu'on a ce chaos russe, ces problèmes qui ont pourri, et euh, que les Américains nous lâchent, les Américains sont en train de nous sacrifier, qui est aussi quelque chose de très important que j'aurais dû dire au tout début de cette vidéo, euh, ça se passe aussi parce que les Américains n'ont plus les moyens de nous soutenir, et du coup, bah, comme ils n'ont plus les moyens de nous soutenir, ils préfèrent nous sacrifier. Carrément. Euh, donc voilà, c'est pas très gay, euh, mais euh, si vous faites ce qu'il faut euh, et que vous, vous vous préparez, si seulement nous on se préparait comme les Russes ont préparé leur guerre depuis quelques années. Parce que Poutine a préparé cette guerre depuis très longtemps, on s'en rend pas compte. Mais rien que à la fin de l'été, quand les prix du gaz se sont envolés en Europe et que Poutine n'a pas du tout accéléré les livraisons de gaz, tout le monde était très étonné. Il était déjà en train de préparer sa guerre il y a six mois, ça j'en suis sûr, je le vois très précisément. Et quand on regarde tout ce qu'il a fait avec la Chine depuis quelques années, alors je ne suis pas en train de dire qu'il savait qu'il allait envahir l'Ukraine à ce moment-là, mais euh, je renvoie à, à ma vidéo numéro 2 euh, de, de, de chronique de fin d'un monde. Euh, Aujourd'hui, les sanctions euh, que, nous, que nous sommes en train de prendre vis-à-vis euh, -vis de la Russie vont être beaucoup moins douloureuses, même si elles sont beaucoup plus fortes qu'en qu 2014, euh, parce qu'ils euh, se sont préparés. Ils se sont préparés et ils se sont préparés avec les Chinois. N'oubliez pas que la confrontation, c'est avec la Chine, c'est euh, l'Amérique euh, contre la Chine, et, euh, et nous, on est sacrifié dans cette confrontation. On n'est même pas, c'est même pas qu'on a, a choisi notre camp et qu'on est l'allié des États-Unis. Non, on est sacrifié par les États-Unis. Donc euh, là, maintenant, euh, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, ça commence par prendre un peu d'autonomie. Euh, donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la, mettez-lui des pouces, commentez-la, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.